Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Il fait très très froid. Il fait 1 degré. Bon, vous avez vu quand même la vue magnifique hein, pour ce chantier. Mais c'est un chantier de quoi Et bien c'est un chantier de chenilles processionnaire, du pain. Vous avez les petites chenilles dans les cocons blancs. Et aujourd'hui moi je vais enlever des cocons avant que les chenilles descendent dans la terre. J'ai à peu près 9 pains parasols à enlever tous les cocons. Donc je vais vous montrer ça, à de suite J'ai fait la première partie Il y avait la petite canne jaune Qui monte jusqu'à 6 mètres de haut maximum Vous connaissez la canne à frelon Et bien la canne à frelon elle peut me servir aussi pour couper les cocons Je vais vous montrer ça Donc là c'est la canne jaune J'en ai plus besoin Et là c'est le sac de la canne à frelon Et ça C'est ce qu'on va rajouter à la place du pic Vous savez là où on envoie la poudre Alors voilà la canne à frelon se transforme en canne à cocon. Donc là notre raccord pour monter jusqu'à 20 mètres pour aller faire les nids tout en haut On va aller après 5 heures de boulot d'avoir coupé tous ces cocons ces accès très difficiles surtout en hauteur. Avec la perche c'est pas toujours facile. Je vais quand même vous faire plaisir, je vais ouvrir un cocon devant vous, comme ça vous allez voir comment c'est dedans. Bon voilà le cocon. Il est un peu mouillé. Mais il est lourd. Donc, on va tailler au milieu. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on va trouver quelque chose pour l'instant de la terre et rien du tout pas de chenilles est normal ah ils sont là vous les voyez bon vous les voyez c'est magnifique Chenille, bon, c'est pas la saison pour sortir des cocos encore hein. dans un mois ils vont sortir donc là ils sont un peu surpris hein. bon ils sont contents ils vont passer sur youtube bon on va finir par ces belles images n'oubliez hein. pas de vous abonner Vous pouvez me, vous pouvez me suivre sur snapchat maintenant sur instagram aussi sur facebook Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt les Dédés